On commence avec les déclarations de députés et de député, député de Niagara Falls. Merci, Monsieur le Président. Je suis toujours content de prendre la parole, de parler des enjeux qui touchent ma circonscription, en particulier Niagara Falls, Niagara-on-the-Lake et Fort Terry. Les résidents, les aînés, les gens qui n'ont pas d'ordinateur, les gens qui sont en voie de la province sont en ligne de 30 à 40 personnes à l'extérieur dans le froid pendant des heures. Si vous passez le, le bureau de service Ontario sur la Stone Road, vous pouvez voir déjà qui sont sous la neige le vent et le vent et toutes sortes de conditions. Mon bureau a reçu beaucoup d'appels des euh, résidents frustrés. La situation est devenue tellement mauvaise que récemment, on a reçu un rapport euh, d'un voisin qui a ouvert sa maison pour que les aînés puissent aller euh, à la salle de bain, utiliser sa salle de bain, pendant qu'ils attendent en ligne pour euh, euh, avoir la carte santé. Les salaires sont adéquats dans ce Bureau euh, géré par le euh, la, le privé. Et les gens gagnent 16 dollars de l'heure, mais euh, si c'est public, c'est 24 dollars de l'heure. L'accord finan de financement pour ces bureaux ne fonctionne pas. Ça a été privatisé dans les années 90 dans le gouvernement conservateur avant celui-ci. C'était une mauvaise affaire à ce moment-là, c'est ce l'est encore. Des résidents dans toute la province méritent de l'accès aux services gouvernementaux en temps et lieu, et en particulier pour renouveler la carte d'assurance santé ou enregistrer la naissance d'un enfant. On a besoin de gestes, de l'aide. On ne peut pas continuer à ignorer de tels enjeux qui touchent les gens tous les jours dans notre, toute la province. C'est inacceptable. Il faut changer. Merci, M. le Président. Déclaration de député, le député d'Aurora Oak Ridge, Richmond Hill. Merci. Demain, c'est le jour des droits humains. Un jour qu'on est en solidarité avec tous autour du monde qui continuent à être poursuivis à cause de leurs croyances religieuses, politiques et personnelles. Et tous, nous, nous tous, on a l'obligation de faire quelque chose. Jour, cette année, le thème, c'est l'égalité, où tout le monde des né euh, égaux. Et même si c'est un, un concept euh, universel qui s'applique à, à tout le monde, il mais comment, euh, comme euh, beaucoup de vous le savez, les gens qui écoutent à la maison le savent, ce n'est pas le cas. Euh, chaque année, j'ai la chance de participer à un événement, hôte par le centre qui est organisé par le centre international des droits humains. Le directeur Simon Simon, qui fait du travail en Iran et au Moyen-Orient, qui aide et donc connaît beaucoup ces gens. C'est répondre aux besoins. Il essaye d'aider les gens qui n'ont pas les droits de base. Monsieur le Président, le travail de personnes comme cela, des organismes, est la preuve qu'on peut faire plus. Et en tant qu'ontarien, ontarienne, il faut faire mieux. Personne ne devrait jamais être obligé de vivre par des injustices des droits de la personne. Pendant les fêtes, prenez un moment pour réfléchir à ces enjeux et aider si possible avec cela. Je veux terminer sur note positive. À tous mes collègues à l'Assemblée législative et tout le monde à la maison, j'espère que vous pouvez passer un peu de temps avec votre famille et vos êtres chers. Et j'ai hâte d'un retour au euh, nouvel an. Euh, joyeux Noël, joyeux Anoka et bonne fête. La députée de Nickelberg. Je voudrais partager ce que je veux euh, pour Noël. Ce que je veux pour Noël, c'est une euh, infirmière praticienne pour euh, le, le bureau de soins infirmiers à Gorgama. Je veux que les étudiants de Gorgama puissent aller à l'école dans leur communauté plutôt que de prendre l'autobus pendant trois heures, en particulier quand ils ont 10 et 11 heures. Je veux que les coupes d'électricité à Gorgama soient terminées. Il y a 58 l'année d'honneur. Et je veux que 144, la 144 et l'autre 44 soient sécuritaires. Et je veux qu'on ne laisse pas les gens dehors dans le site, le site de de valcaron Je veux que les résidents de ma circonscription aient des soins à domicile. Je veux que le saint Beverly Lakes, sur l'autoroute 17, reste ouvert. Je veux que le site des mines soit nettoyé et que l'hôpital est Université Franco pour, par et avec les francophones. Je veux que les modèles de petites maisons de soins de longue durée deviennent viables pour les communautés comme Alban. I want fast, affordable, reliable internet. I want je veux l'Internet rapide. Je veux que 9 à 1 pour tous les gens. Et je veux que ce soit réglementé. Je veux que l'autoroute 64 soit à 4 voies et que toutes les routes soient maintenues élevées. Et je vous souhaite tout le monde un joyeux Noël. Merci à tout le monde. Merci. Merci. Merci. Déclaration du député, député de peterborough Merci. J'ai eu l'occasion de prendre la parole à plusieurs reprises pour parler avec poésie de choses belles qui viennent de ma circonscription. Souvent, je dis c'est le, le pays de Dieu. Quand on passe à 2021, ma communauté va célébrer un succès incroyable. Ça entra dans son, à la 150e année. Au printemps de 1872, le premier jeu de la Crosse a été joué à Peterborough, même avec les Peterborough Et Il n'y a aucun sport qui arrive au succès que Peterborough a eu dans le... La Crosse oh, et dans l'ère moderne depuis que la Coupe Man a été donnée au championnat et la Coupe Minto. Peterborough a eu le plus de championnats. Euh, avec un total de 29 ce qui est incroyable monsieur le président c'est pas juste le total combiné on a plus de championnats de coupe minto qu'autres communautés et plus que de victoires de la coupe main que tout autre euh, Community. Depuis qu'on qu a eu ce premier jeu de la crosse, on a, euh, c'est devenu une institution et c'est en enfin, fait euh, l'usine de joueurs de la crosse euh, Peterborough. Venez à, à la communauté qui gagne le plus, voir le sport nord-américain le plus vieux. Et euh, Corby va amener les, les Lakers pour avoir un quatrième championnat. Allez voir en, en 2022. Déclaration de député, la députée de Parkdale Park. Merci, M. le Président. Il a un rapport par l'Institut d'action du Tibet séparé des familles cachées du monde. A montré le système de colonialisme, le gouvernement dit que 6 à 18 ans sont été coupés de leur famille et souvent sont coupés de leurs racines, la culture, leur langue et se font l'objet d'une On enlève les familles. Les parents tibétains n'ont pas de choix mais d'envoyer leurs enfants loin parce que le gouvernement chinois a fermé des écoles locales et a menacé avec des punitions et des amendes. C'est un moyen que le gouvernement chinois de donner de l'éducation à une population lointaine, mais c'est en fait un effort de... Euh, d'assimilation et pour éliminer euh, l'identité tibétaine et, la, et afin d'éliminer la résistance tibétaine au, au, à l'État chinois. L'impact inclut des traumatismes émotionnels et, euh, et l'identité des Tibétains est impérative. Il est impératif que le gouvernement canadien demande à la Chine d'arrêter sa mise en œuvre de ce système au Tibet. On l'a vu au Canada. Canada. On ne veut pas que ça se répète ailleurs. Merci beaucoup. Déclaration de député. Le député du York Centre. Monsieur le Président, comme on dit, si, si, si vous me trompez une fois, uh, c'est une honte uh, uh, à, à vous. Si vous me trompez deux fois, c'est ma honte. On dit que le vaccin est la meilleure chose, mais maintenant, 90 de nous, nous sommes vaccinés, mais nous sommes. Uh, la santé publique uh, n'arrête pas de nous gronder. Trois bureaux de santé uh, publique sont de retour en windsor x Sudbury et Kingston, avec plus de 92 des gens qui ont la première dose, un des taux les plus élevés, et il a quand même euh, euh, du confinement. 90 de nous, euh, nous sommes vaccinés. Si on fait confiance à la science, pourquoi les masques Pourquoi les tests, le traçage, l'isolement, les applis dans notre téléphone et Hier, Pfizer a dit qu'on a besoin d'une quatrième dose euh, contre le variant Omicron. Ne soyez pas surpris. La plupart de nous ne sont vaccinés. Et ceux qui ne sont pas vaccinés, on ne peut rien faire. C'est leur choix et la plupart d'eux, vu leur âge et leur profil de santé, c'est peu probable qu'il y ait un résultat. La meilleure chose pour Noël, c'est que le gouvernement laisse. Vous vous souvenez de la vidéo « Laissez Britney tout seul ». Laissez-nous euh, tout seul. C'est la meilleure chose pour notre santé. Déclaration de député. Le député Dolly Burton, Court Lakesbrook. Merci. Je veux reconnaître une addition au comté Halliburton à une nouvelle équipe de hockey junior. Le printemps dernier, la ligue de, de hockey junior a euh, annoncé qu'une de ces équipes euh, passerait au comté Halliburton et maintenant, elle s'est connue comme les ASKIS du comté d'Halliburton. Le hockey est tellement important, c'est plus qu'un sport quand les gens se réunissent pour... Euh, encourager les joueurs, peu importe s'ils gagnent ou ils, ils, ils perdent. Le, les esquisses de, de, de la, du comté d'Harley euh, seront dans la nouvelle Arena Memorial et à Harley Burton, il y a beaucoup d'héros de sport et certains sont dans le mur euh, d'honneur de, de Dysart. Ron Steckhouse, Bernie Nichols, l'ancien joueur de la Ligue nationale de hockey, est venu il y a 40 ans et maintenant il est à un conseiller municipal. Les Assists continuent à avoir de bons résultats. Et Ryan Hall et Joe Boyce, avec les joueurs locaux, si nécessaire. Les jeux sont aidés par notre propre fin, Rick Lowe, de. Donc, si vous regardez, vous cherchez du bon hockey. Et je vous encourage à venir au comté d'Albert et voir euh, une partie des Huskies, Go ASCII! Le député de Brampton-Nord. Merci, Monsieur le Président. J'aimerais commencer en souhaitant tout à tout le monde ici en Chambre un joyeux Noël et une bonne année. C'est la journée finale de cette session parlementaire. Je vais aussi utiliser cette occasion pour souligner de bons organismes à Brampton-Nord. Je veux remercier la ville de Brampton, du bon travail à souligner le multiculturalisme de notre ville, ville qui a beaucoup de vues. On a eu la levée de drapeaux au, au mois du patrimoine hindou. Et on a eu aussi la conférence du, sur le racisme contre les Noirs. Il y a quelques mois, euh, j'ai eu le plaisir d'aller à N-Brave où on donne du counseling pour les femmes, deux esprits, et des gens non binaires, trans et leurs enfants qui ont toutes, souffrent de toute forme de violence dans la région de Peel. Et euh, la, euh, la table des cavaliers a servi les gens qui ont des problèmes de pauvreté, d'itinérance dans la région de Pune. Ils aident tout le monde, peu importe leur orientation, leur culture, religion, statut socio-économique et conditions sociales. Je veux aussi remercier euh, des organismes religieux. De Masha Mubarak, a aidé les gens avec euh, d un banque alimentaire. L'Église euh, a bâti. Dart Lake aussi a aidé avec euh, des aliments, etc. Il y a beaucoup d'organismes que je n'ai pas mentionnés à Brampton, et j'aimerais les citer. Ce que j'aimerais pour Noël, moins d'assurance auto, joyeux Noël et bonne année à tout le monde. Le député de Scarborough Rouge Park. Merci, Monsieur le Président. Ma circonscription de Scarborough Rouge Park a vraiment beaucoup de célébrations de Noël et des fêtes. Et c'est cette époque de l'année où l'esprit des fêtes et de l'esprit de l'Ontario est là pour donner aux gens. Et donc, l'association Communitaire Light m'a approché avec un objectif ambitieux de faire un dos de 500 000 livres d'aliments. On va arriver à cet objectif de 500 000 livres euh, d'aliments qui sont donnés à la banque alimentaire Daily Bread. Et, et le to, le, la valeur totale, c'est plus de 270 000 dollars. Merci à tous les gens de cette communauté de et de leur don. Cette saison, on redonne à la communauté. Ce samedi, on va avoir euh, euh, une donnée de cadeaux pour les enfants avec Global Medical et la collective de la communauté noire. Les enfants vont recevoir des Jouets de Noël pour qu'ils puissent sourire. Merci, Monsieur le Président. Cela conclut la période des déclarations de députés de ce matin. Je voudrais informer la Chambre que le document suivant a été déposé, un rapport concernant l'honorable Doug Ford, premier ministre de l'Ontario, de la part du bureau de euh, du commissaire de l'intégrité de l'Ontario. Je suis ravi d'informer la Chambre que la, dé... la page Felicia Dupita est une des capitaines des pages et nous avons avec nous sa mère. De Diane Pegulia et son père Ross Pegulia. Il y a aussi les parents d'un autre capitaine des pages, Alfie Tbignic, de la circonscription de Davenport, et Samar Nadia et son père Scott Dbignic. Bienvenue à l'Assemblée législative. Député de... Timiskimink-Cochrane, un rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour observer une minute de silence pour les 39 Ontariens qui sont décédés à la suite de la COVID-19 durant la dernière semaine. Député de Timiskimink-Cochrane demande le consentement unanime pour observer une minute de silence pour les 39 Ontariens qui sont décédés à la suite de la COVID-19 durant la dernière semaine. Sommes-nous d'accord? D'accord. Vous l'avez You. Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Député de York Centre, rappel au règlement, je demande le consentement unanime d'observer une minute de silence pour les 4 000 Canadiens qui, selon l'Association médicale du Canada, ont perdu la vie. En raison d'un délai de chirurgie, le député de York Centre demande le consentement unanime pour adopter une minute de silence en mémoire aux 4 000 Canadiens qui ont perdu la vie à la suite d'un délai dans leur chirurgie. Sommes-nous d'accord D'accord. Very Merci. Vous pouvez vous rasseoir. Député de York Centre, un rappel au règlement. Je demande le consentement unanime pour observer une minute de silence pour les plus de 1000 Ontariens qui sont décédés l'année dernière en raison d'une augmentation des décès en lien avec les surdoses. Leader parlementaire du gouvernement, merci, M. le Président. Alors que j'apprécie ce que le député est en train de faire, il y aura plusieurs occasions pour nous de continuer de débattre de ces enjeux et de tout d'aborder tout ce qu'on peut faire pour permettre à ceux ce qu qui souffrent de surdose ceux qui souffrent... Euh, euh, ont de la difficulté en raison de la COVID-19 et de tout ce qu'on veut accomplir. Et donc, à cet égard, je sais que les députés d'en face ont plusieurs de ces rappels de, euh, au règlement. Je voudrais informer la Chambre que je vais dire non à ces rappels au règlement. Je pense qu'il est temps de, de commencer euh, la période des questions. Ça ne diminue pas, par contre, l'importance de ces enjeux. Et on est d'accord avec ce que les députés est en train de soulever, mais il y a des moyens plus appropriés de gérer et d'aborder ces questions. Et tous les députés dans, dans cette Chambre savent à quel point ces enjeux sont importants et qu'on ne permettra pas à ce qu'il y ait des rappels au règlement, comme le député est en train de faire, ce qu'il tente de faire ici aujourd'hui, pour nous distraire au sujet de ce qu'on veut accomplir ici, pour, au nom des Ontariens dans l'intérêt des Ontariens. Sur le même rappel au règlement, euh, député de York Centre? Est-ce que c'est un rappel au règlement? Oui. Je ne crois pas que le commentaire du leader parlementaire du gouvernement est approprié. J'ai le droit de demander un consentement unanime pour un, un, un rappel au règlement des victimes de la COVID-19 le mois dernier. On a été d'accord, et aussi pour ceux qui sont est décédé à la suite d'un retard dans les chirurgies. Mais par contre, avec les surdoses, si le leader parlementaire du gouvernement ne veut pas adopter une minute de silence, pour ceux qui ont raté leur dépistage pour le cancer, ça va, mais il ne peut pas éditorialiser. Et donc, je demande encore une fois qu'on puisse poser la question. Les députés des York Centre demandent le consentement unanime pour adopter une minute de silence en mémoire des victimes de surdoses. Sommes-nous d'accord? J'ai entendu un nom.